Bonjour, bienvenue euh, dans cette vidéo de la fin d'état cryptique. Ça fait trois mois que je suis censé la faire, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est bon. Ça y est, on y est. Bon, euh, aujourd'hui, donc, euh, fin d'état cryptique. Euh, c'est triste, euh, c'est la vie, tout ça, tout ça. Moi, ça va, c'est un peu derrière moi, donc euh, vous inquiétez pas. Euh, c'est pas une nouvelle incroyablement négative pour moi. Mais voilà, c'est vrai qu'après 9 ans euh, de état cryptique, c'en est fini aujourd'hui, en tout cas sous la forme que c'est actuellement. Euh, c'est bel et bien terminé. Oui donc 9 ans, 9 ans de euh, surtout beaucoup de solitude à faire des vidéos tout seul dans son coin, à euh, écrire, tourner, monter des vidéos euh, et euh, à en avoir un petit peu euh, ras-le-bol en fait. Et puis euh, surtout euh, 9 ans qui euh, doivent se conclure parce que vous le savez, j'ai quitté l'éducation nationale, du coup euh, j'ai euh, ma vie à gagner de manière autre et euh, pour gagner ma vie de manière autre, eh bien, euh, le, les vidéos ne sont absolument pas euh, la solution. Et euh, bah, je vais vous expliquer ça euh, dans un instant, mais en gros, euh, les objectifs n'ont pas du tout été atteints cette année. Ce qui fait que, euh, bah, globalement, euh, YouTube doit passer euh, en arrière-plan, euh, en très très très arrière-plan même. Alors, bon, il y a plusieurs choses qui motivent cette décision. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus affectives et des choses qui sont un peu plus euh, chiffrées euh, dans le vrai. Donc ce qui est bien, c'est que tout va dans le même sens, finalement. Donc, cette année, il y a des vidéos que j'ai sorties où je suis vraiment pas content de ce qui a été fait. Voilà, je suis pas du tout satisfait de pas mal de choses euh, que j'ai dû faire, que je me suis parfois senti obligé de faire, et puis parfois que j'ai fait et puis que j'ai regretté après. Euh, la première vidéo dont je voudrais parler, c'est celle où je parle de la défaite d'Emmanuel Macron à l'élection 2022. Euh, donc la défaite d'Emmanuel de de, Macron 2022, vidéo qui est le plus gros succès de toute la chaîne, euh, qui tient sur euh, quatre arguments, enfin vraiment, c'est une vidéo qui tient sur un post-it. Et, euh, et voilà, euh, décollage incroyable, euh, nombre de vues incroyable, et euh, tout ça pour une vidéo qui finalement euh, bah, dit de la merde, quoi. Donc, globalement, c'est ça. Hein. Déjà que j'étais pas très très à l'aise avec le fonctionnement de YouTube, là, euh, le fait que plus je fais de la merde, mieux ça marche, ça m'a un petit peu euh, refroidi, on va dire. Donc il y a eu ça, mais j'ai continué, j'ai continué parce que de toute façon j'avais le nez dans le guidon, moi hein, à ce moment-là, c'était la période électorale, et euh, il y a quelque chose qui est lié à la période électorale, que je vous expliquerai après, qui faisait que euh, j'en faisais de plus en plus quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu la vidéo euh, Antoine Goya, euh, la vidéo euh, qui euh, parle de justement la réaction d'Antoine Goya à une de mes vidéos sur euh, la désacralisation de la lecture, de l'écriture et de tout ce qui est en rapport avec la langue française et la littérature et tout ça. Vidéo qu'il n'a vraisemblablement pas compris, mais c'était pas tellement le sujet. Donc j'avais fait une, une petite vidéo-réponse, euh, que j'ai réfléchi, que j'ai euh, façonné de mes mains euh, une forme de parodie de ce que faisait Antoine Goya, avec un, un cadre très particulier. Enfin bon bref, j'ai déjà fait une explication de cette vidéo, donc je vais pas, je vais pas la refaire. Et euh, bah, ce qui est arrivé euh, était ce qui devait arriver quoi. Lesbien. Voilà. Donc euh, en fait, euh, quand on parle de, de quelqu'un sur Internet, en fait, il y, y a ces sbires qui nous tombent dessus. Vous voyez, c'est comme la Team Rocket dans, dans, dans Pokémon, pour prendre toujours des, des références littéraires extrêmement approuvées. C'est comme les sbires de la Team Rocket, quoi. Ils arrivent sur ton chat, ils te disent des phrases qui n'ont aucun sens, et ils croient avoir euh, d'être ça. Bref, ça ne marche pas. Euh, voilà, globalement, euh, euh, je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait un sacré problème quand même sur Internet, qu'on était en train de de faciliter justement les relations parasociales. Alors depuis, c'est devenu un peu, un peu étrange de parler de ça, mais Alors, on est en train de faciliter un petit peu trop les relations parasociales au point qu'on euh, rend des gens complètement cons en leur faisant croire qu'ils sont très intelligents. Ce qui est quand même euh, assez idiot. Et euh, ça se lie aussi à quelque chose que moi j'ai vécu en tant que spectateur et en tant que créateur, du coup. Euh, c'est que euh, je regardais beaucoup de vidéos de vulgarisation il y a peut-être euh, six mois, et à un moment... Euh, je regardais une de ces vidéos et je me disais « mais je sais déjà tout ça, pourquoi je regarde ?» Et euh, la réponse qui m'est venue tout de suite, c'est oh, « évidemment, pour se cultiver, machin, machin, » La réponse assumée, quoi. La vraie réponse, euh, celle qui euh, n'a pas tardé à, à poindre, c'est euh, la réponse euh, qui est que, en fait, euh, c'est pour euh, se sentir intelligent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que bah, si je faisais de la vulgarisation pour faire que les gens se sentent intelligents, et pas pour qu'ils remettent parfois en question leur certitude et tout ça, je pense que je rate le coche. Voilà, j'ai été en train d'aller euh, dans une direction qui ne me convient pas. Donc globalement, voilà, le, le côté vulgarisation euh, me paraît euh, compliqué. Et globalement, de toute façon, vous avez vu une petite évolution euh, récemment sur le côté justement vulgarisation, où euh, ça a un peu changé. Où il y a un côté plus euh, euh, storytelling dans les dernières choses que je fais. Enfin euh, euh, bon, on, on en reparle d'ailleurs, puisque... La vidéo storytelling, c'est la vidéo sur Jacques Chirac, euh, une vidéo euh, incroyable qui m'a pris littéralement 15 jours de ma vie, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, il euh, y a eu l'illustration, euh, l'écriture, si je prends le tournage, le montage, euh, tout, ça m'a pris littéralement 15 jours, euh, ça m'a monopolisé pendant 15 jours, euh, j'ai terminé ça, j'étais crevé, mais la vidéo euh, sur Chirac était un pari. En gros, je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête je sors une vidéo qui est celle que je veux sortir, c'est-à-dire, voilà, si je continue à YouTube, voilà le type de vidéo que je veux faire. Donc je sors cette vidéo, euh, vidéo Chirac, euh, et je me dis, c'est très simple. Elle fait plus de 10 000 vues en une semaine, j'essaye de continuer un peu. Elle fait moins de 10 000 vues en une semaine, j'arrête. Elle a fait 3 000 vues, j'arrête. Donc ça, c'est les, euh, les premiers trucs chiffrés que je me suis mis en tête pour essayer de, justement, de couper court. à hein. ce truc un peu émotionnel de « oui, mais ça fait 9 ans, oui, mais machin euh, ». Ce truc émotionnel que j'avais par rapport à YouTube de me dire « enfin, j'ai quand même investi sur la plateforme et puis les gens qui sont là euh, méritent quand même d'avoir un certain contenu ». En fait, le fait est que je prenais du temps sur euh, du temps libre qui n'était pas du temps libre, qui du coup aujourd'hui est transformé en temps de, de travail principalement et euh, du temps de travail rémunéré parce que oui, j'ai besoin d'être rémunéré. Donc euh, les vidéos YouTube euh, étaient, étaient complètement euh, à perte. Et euh, la vidéo sur Chirac était une vidéo qui était la plus à perte possible, parce que justement, elle était euh, une émanation de « si je dois faire quelque chose, c'est ça ». La réponse euh, qui a été donnée, du coup, est très claire. Hein, C'est-à-dire que la vidéo en une semaine, je crois, elle a fait 2000 vues. Donc 2000 vues en une semaine, c'est intenable. Je ne peux pas faire des vidéos comme ça. Donc je ne peux pas faire des vidéos qui me plaisent et qui me permettent de vivre, donc j'arrête, c'est logique. Il y avait autre chose aussi de chiffré euh, que j'avais mis en place, là pour le coup, c'était en septembre de l'an dernier, euh, donc septembre 2021, au moment où je change de carrière, où je, je passe de prof à euh, influenceur, pour être gentil, au moment où je passe de prof à influenceur, je me dis que euh, à la fin de l'année électorale, puisque c'était une année électorale, si j'ai pas 30 000 abonnés, il faut que j'arrête. J'en ai 18 900, voilà. Donc, encore une fois, on est très très loin des chiffres que je devais atteindre pour continuer. Donc, ces chiffres qui n'ont pas été atteints bah, font qu'aujourd'hui, il est temps euh, de faire en sorte que YouTube passe en arrière-plan, voire en très très arrière-plan, euh, et que ce ne soit plus une priorité. Euh, parce que euh, cette priorité, en fait, me prend énormément de temps, énormément d'argent pour ne me rapporter euh, que des clopinettes. Et euh, aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire que de me rapporter des clopinettes. Et puis, qui plus est... Euh, j'ai d'autres activités qui sont euh, proches, mais qui sont euh, à la fois plus rémunératrices et surtout plus intéressantes et qui trouvent un public plus large, ce qui est euh, assez chouette. Alors qu'est-ce que je fais maintenant Là, do ce dont je parle, c'est notamment euh, ce que j'écris pour Canard réfractaire, parce que maintenant je suis auteur pour euh, le Canard et euh, le Canard euh, m'emploie pour euh, la partie TikTok. Donc je fais la ligne éditoriale et j'écris euh, les TikTok. Alors je crée une partie des TikTok parce que c'est vrai que ça dépendra un peu des mois, mais là, globalement, par exemple, sur tout le mois de septembre, c'est moi qui ai écrit euh, tous les TikToks qui sont sortis chez Canard Réfractaire euh, Ça marche bien, ça marche très très bien. Et euh, bah, je suis très content de bosser, euh, notamment avec, euh, avec des monteurs absolument formidables, Kuro euh, et euh, Aigle Patate, euh, avec lesquels, euh, du coup, on, on, on bosse pas mal euh, sur le canard. Donc ça fait, ça fait plaisir, en vrai, on est, on est bien. Euh, et, euh, et ça marche, et ça marche. On trouve un public bien plus grand, parce que forcément... En fait, à plusieurs, euh, on fonctionne mieux. C'est aussi quelque chose qui, euh, pendant ces 9 ans, m'a vraiment posé problème, c'est que euh, je bossais énormément seul, et la solitude, c'est très pesant. Et euh, là, le fait d'intégrer des collectifs comme ça, euh, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc, j'écris des TikToks pour Canard réfractaire, J'écris des articles aussi sur euh, un blog Mediapart que je commence à alimenter. Euh, je vous mettrai le lien dans la description, donc il y a ça. J'ai quand même ressorti mon livre, « Mauvais élève », vous connaissez. Euh, donc « Mauvais élève », nouvelle édition. Vous euh, voyez, elle est plus petite, elle est mieux au niveau de la couverture. Oui, elle est mieux au niveau de la couverture. Je sais qu'il y a des gens qui disent que non, mais si, c'est mieux au niveau de la couverture. Euh, les caractères sont assez gros, donc c'est bien, vous voyez, c'est pas mal. Ça se lit bien, c'est top. C'est dispo sur Amazon. Euh, c'est plus dispo que sur Amazon, d'ailleurs puisque c'est là où euh, on peut faire le plus de ventes, donc euh, encore une fois, voilà. Il faut que les choses soient euh, rentables, sinon je ne peux pas les continuer, donc si je veux continuer à écrire, il faut que ce genre de choses ait euh, de l'impact. En l'occurrence, voilà, donc ce bouquin-là, vous pouvez euh, l'acheter, et il euh, bah, y a une partie qui me revient dans ma poche, et il y a une partie qui revient dans la poche de Jeff Bezos, mais bon, ça de toute façon... Étant donné que je suis streamer Twitch, c'était déjà le cas avant. <rire> donc je continue les streams aussi, là actuellement, cette vidéo elle est enregistrée en stream, euh, C'était une, de, une des manières aussi de contrer cette solitude, mais aujourd'hui c'est vrai que le plaisir du stream va bien au-delà de, euh, enregistrer des vidéos avec des petits commentaires qui tournent sur le côté. Donc euh, moi voilà, ça me fait plaisir d'être de retour euh, plutôt sur Twitch que sur YouTube, et en plus euh, pour le coup encore une fois, je parle beaucoup d'argent mais d'un autre côté il faut bien que je vive, Twitch est plus rentable que euh, YouTube aujourd'hui. donc. Euh... C'est un peu logique aussi. Je vais certainement aussi écrire des TikTok bah, pour d'autres gens euh, bientôt. Euh, J'ai quelques autres partenariats qui sont en cours. Euh, je fais aussi de la conception. Euh, J'ai pas mal de choses qui sont prévues sur, euh, bah, sur Twitch. Pas mal de choses qui sont prévues sur Twitch. Euh, le retour du jeu de rôle euh, politique. Avec cette fois deux équipes et pas une seule. Deux équipes, pas trois. Hein. Non, deux. Deux équipes et pas une seule. Euh, une équipe donc, euh, que vous connaissez déjà, qui est l'équipe... Euh, euh, côté euh, gauche et puis ensuite euh, il va y avoir une autre équipe euh, qui sera une équipe euh, de alors de gens qui normalement sont des streamers euh, plutôt euh, plutôt classés à gauche mais euh, qui vont jouer euh, une équipe de droite euh, radicale voilà. et euh, je pense que ça, ça va être sympa enfin vu les vu les vu les gens euh, recrutés euh, ça, ça peut être cool euh, donc euh, donc euh, voilà ce sera certainement sur euh, sur Twitch je continue à écrire des choses, là il y a un, un JDR qui est en cours d'écriture d'ailleurs, bah, le JDR politique en question, je vais le faire paraître sur Amazon dès que je l'ai terminé, là je suis à 70 pages, et euh, j'essaye de faire en sorte qu'il soit aux alentours de 80-90 pages au total. Donc, euh, donc on n'est pas loin de, de l'avoir fini, normalement d'ici la fin de l'année, euh, peut-être que vous allez pouvoir l'offrir à Noël, j'aimerais bien que vous puissiez l'offrir à Noël. Voilà, donc euh, un livre qui s'appellera donc « La cinquième », le JDR politique, euh, ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre maintenant Alors, pour gagner ma vie, je fais aussi euh, maintenant des cours de maths. Alors, je l'avais déjà dit que j'étais euh, prof particulier maintenant. Donc, je suis redevenu prof, mais prof particulier, c'est un peu différent comme exercice. Et euh, du coup, je, je donne des cours de maths pour bah, tout simplement gagner un petit peu, peu d'argent dans la semaine, ce qui, permet, euh, bah, ce qui permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, hein, pour être clair, voilà, donc il y a ça. Je me suis mis aussi à la vente de services. J'ai un site internet euh, qui m'a été fait par un de mes amis. Euh, voilà, euh, donc site internet que vous pouvez aller consulter qui présente un peu les services que je fais hein, donc euh, euh, de la formation, euh, de l'écriture et je ne sais plus le dernier. C'était. <rire> je vends des trucs, je ne sais plus. Non, euh, la, du, de, de la consultation réseaux sociaux. Voilà, je fais de, de, de, de, une société de conseils, de services réseaux sociaux. Si vous avez besoin de conseils pour les réseaux sociaux, euh, notamment pour TikTok, venez me voir. Quoi d'autre Oui, maintenant, je fais du sport aussi. Voilà, je me suis mis un petit peu au sport ce, cette année. C'est pareil, hein. si j'avais continué YouTube, au revoir le sport. Donc, euh, voilà, je préfère euh, quand même euh, avoir du sport dans ma vie que de me casser la tête avec euh, du montage. Oui, parce que ça, c'est important aussi. J'en ai marre de monter des trucs. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je détestais le montage. Aujourd'hui, j'arrête le montage, voilà. Euh, cette vidéo, normalement, n'a pas été montée par moi. Voilà, et ça fait plaisir, en vrai que ce ne soit pas monté par moi et que ce soit monté euh, par des gens qui aiment ça, plutôt que, que par moi qui euh, passe des, des heures et des heures à juste me plaindre que j'ai du montage à faire alors que je déteste ça. Donc moi, je fais surtout de l'écriture et euh, un peu de présentation, mais ça s'arrête là et c'est bien. Que va devenir la chaîne Alors que va devenir euh, cette chaîne euh, Bah écoutez, je ne veux pas vous laisser non plus en rien. Donc déjà, sachez que il euh, y a euh, le compte TikTok du Canard réfractaire qui est alimenté par euh, mes euh, textes, donc euh, c'est une manière de m'avoir à la suite. Vous avez aussi mon blog Mediapart, même si je l'utilise de manière très irrégulière, vous avez déjà des articles dessus, euh, ben bah voilà, qui ressemblent un petit peu peut-être à ce que je faisais euh, en vidéo, sauf que bah, c'est en un peu, plus, un peu plus sympa quand même, puisque bah, c'est écrit, quoi. Et moi, mon truc, c'est plus l'écriture qu'autre chose. Donc il y a ça. Il y aura certainement, du coup, bientôt des redifs, les redifs du JDR euh, qui vont avoir lieu, là, donc... Euh, euh, la partie à gauche toute qui va continuer, la partie euh, à droite toute qui va commencer. Ça, ça va être marrant. Donc il y aura ça, certainement, d'ici euh, bah, six mois, quoi. Hein. Je pense que <rire> je suis obligé de me laisser ce, cette marche, parce que c'est vrai qu'en ce moment, au niveau temps, c'est un peu compliqué. Euh, donc euh, des émissions comme ça, il y aura certainement le retour d'émissions type cryptique, mais en bien mieux, bien mieux rythmé, bien mieux fait, avec un petit peu du storytelling et des trucs, bah, un petit peu comme ce que j'ai fait pour la vidéo de Chirac, mais ça, encore une fois, ça dépendra beaucoup des moyens que j'ai et du temps que j'ai. Donc, euh, moi, j'aimerais bien refaire des émissions, mais vraiment quali cali Et euh, pour l'instant, c'est pas possible niveau temps, niveau argent, c'est complètement impossible. Donc, ce sera plus tard. Voilà. Plus tard, il y aura certainement ça. Il y aura peut-être aussi des émissions un peu moins chiadées, mais qui ne seront pas montées par moi Donc, qui seront quand même déjà un peu mieux niveau euh, rythme et, et, euh, et conception et tout ça. Parce que quand ce n'est pas moi qui monte, c'est quand même mieux. Et euh, vous verrez que euh, ce sera peut-être des extraits de live Twitch. Parce que bah, globalement, je vais quand même plus me concentrer sur les live Twitch que sur YouTube. De toute façon, je vous ai dit, hein, YouTube, ça va passer en arrière-arrière-plan. Même si, pour le coup, je vais quand même continuer à utiliser la plateforme, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que ce sera plus état cryptique en avant, ce sera plutôt moi. Et euh, donc, je mettrai en avant ce que je fais. Par ailleurs, je ferai peut-être des, des, des extraits de stream qui seront euh, mis en forme pour YouTube. Ça, c'est une possibilité. Mais euh, en tout cas, les vidéos euh, type ce que je faisais avant, c'est-à-dire euh, je prends euh, un sujet, je fais une vidéo de 7 à 15 minutes, voire 20 minutes, et tout ça, ça, c'est pas possible. Et je ne peux plus non plus faire de vidéos extrêmement chicadées comme ce que j'avais fait pour euh, la vidéo sur Chirac, parce que euh, là, ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie pour finalement un résultat qui n'est pas vu, déjà premièrement, et qui ne me rapporte rien. Donc, euh, qui en plus euh, est, est pour moi un temps à perte. Donc, euh, je ne peux plus me permettre de temps à perte. Donc, euh, voilà, je ne peux pas continuer ce, ce mode-là. Mais je continue quand même. C'est juste que j'allais montrer avec tout à fait d'autres choses. Donc, s'il y aura toujours des vidéos ici, c'est juste que ne vous attendez pas à revoir des émissions type état cryptique D'ici un bon bout de temps. Et euh, de toute façon, ça aura changé d'ici là, puisque ce ne sera plus moi qui montrerai... Euh, J'essaierai de faire des choses un peu plus chiadées ou un, beaucoup moins chiadées. Mais voilà, j'essaierai de faire en sorte que la chaîne soit un peu alimentée, mais moins qu'avant et avec des choses qui me font plaisir ou alors qui sont rentables ou les deux. Voilà, c'est surtout ça l'idée. En tout cas, euh, bah, il ne me reste qu'à vous souhaiter euh, ex une excellente potentielle fin d'année. Parce que moi, du coup, j'ai des choses à écrire, euh, j'ai des choses à, à faire, à, à streamer. Enfin bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Et euh, du coup, je pense qu'on ne se reverra pas avant un petit bout de temps quand même euh, sur YouTube. Mais, restez abonné, peut-être qu'il y a des choses qui vous plairont euh, dans la suite. Enfin, vous pouvez rester abonné, vous pouvez vous abonner aussi si vous découvrez avec cette vidéo, parce que les choses qui vont suivre vont normalement être sympas quand même. Et puis, euh, bah écoutez, moi j'ai des choses à écrire, hein, je vous dis, j'ai le, le jeu de rôle à terminer, euh, enfin l'écrit du jeu de rôle à terminer, le jeu de rôle animé à terminer, euh, tout un tas d'autres choses à, euh, à faire et à conceptualiser euh, parce qu'on aimerait bien faire euh, d'autres types de jeux de rôle, d'autres fonctionnements, euh, notamment sur Twitch. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en cours de mise en place. Abonnez-vous au TikTok du Canard Réfractaire. Euh, allez voir mon blog euh, si vous souhaitez euh, revoir un petit peu de, de mon écriture, euh, mon blog Mediapart. Et puis, ben, moi, il, me reste que, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt euh, ou pas. Et euh, en tout cas, à bientôt, à un temps euh, indéfini et puis euh et puis euh celle